Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan, j'ai 29 ans, je suis originaire de la région toulousaine, comme vous pouvez l'entendre un bel accent, et je suis aujourd'hui devant vous pour parler de la formation Marathon des euh, Pour contextualiser les événements, je viens d'achever un bac plus 5, un master en gestion finance, et pour obtenir le diplôme, je devais passer un test d'anglais qui s'appelle le TOEIC pour obtenir un résultat de 700 points sur 990, en gros grosso modo 14 sur 10. Donc j'ai passé le test au mois de juillet et j'ai obtenu un total de 585. Donc euh, pour moi c'était un échec et en plus je me suis rappelé un peu de, de ces trois ans euh, dans cette école où euh, on n'a pas été du tout bien formé euh, en anglais avec des cours euh, une fois ou deux une fois ou deux fois tous les quatre cinq mois en, fait, en termes de planning c'était affreux et puis même en termes d'enseignement on apprenait rien on apprenait clairement rien du coup j'ai décidé de réagir donc je me suis inscrit je me suis inscrit une autre session du Twic. c'était début septembre et donc j'ai pris la formation marathon d'anglais avec Donc, ce Donc ça m'a beaucoup apporté, même si ça fait que deux mois, ça m'a quand même beaucoup apporté parce que déjà le TOIC, j'ai réussi euh, le, mon objectif du TOIC puisque j'ai obtenu euh, 725 points euh, le 6 septembre dernier. Donc ça a été une grande victoire pour moi. Et surtout, c'est en grande partie grâce à la formation. Parce que déjà, j'ai pas forcément euh, travaillé particulièrement le Troïque, mais c'est surtout la formation des conseils dispensés par l'Oriane. Euh, elle apporte beaucoup. Elle apporte beaucoup en termes de, de conseils, de, de, de ressources. Elle donne beaucoup de ressources. Il y en a deux que j'utilise quotidiennement, MosaLingua, euh, Et ce sont des, des ressources top qui permettent d'avoir vraiment euh, du bon vocabulaire euh, en anglais et aussi euh, mais il n'y a pas que de l'anglais il n'y a pas que de l'anglais parce qu'il y a pas mal de développement personnel elle, elle, apprend nos, elle nous apprend à optimiser notre temps elle nous apprend euh, comment, euh, comment bloquer l'anglais dans notre cerveau comment hacker le cerveau et voilà ce que j'ai aimé c'est qu'il n'y avait pas de l'anglais en plus euh, il y a un suivi qui est vraiment régulier euh, L'Oriane est vraiment de très bons conseils, parce que L'Oriane euh, a eu beaucoup de difficultés avec les langues, vous le savez, mais euh, elle n'a jamais lâché, et au final euh, on voit où ça l'a mené, et, euh, elle parle cinq ou six langues, euh, elle est hyper balèze en langue et pour ça euh, on ne peut que l'écouter, que la respecter. Voilà, donc euh, moi je, ça fait deux mois que je suis euh, le marathon d'anglais, euh, j'en suis très satisfait. Pour un début, honnêtement, euh, déjà il y a eu l'obtention du Toic. Euh, C'est grâce au conseil que m'a donné Lauriane que j'ai pu euh, obtenir euh, une augmentation de 140 points en même pas un mois. Euh, donc je, voilà, si vous, si vous avez envie de, de parler anglais ou une autre langue d'ailleurs, moi je peux que vous conseiller le, le Marathon des Langues, c'est une très bonne ressource et honnêtement, vous ne pouvez en ressortir que grandi. Voilà. Euh, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée et puis venez nous rejoindre au Marathon des Langues si jamais. L'envie vous en prend. Allez, à très bientôt. Ciao.